On attend. On attend tout le temps. Ça tourne ici. Ça tourne ici, Jean. Super. Ouais. Quand vous voulez. Ça tourne. Moi, ce que j'entendais dans d'autres discussions, mm -hmm. c'est que des enfants dans l'école sont souvent humiliés, ouais. euh, ont honte, ne sont pas aidés. Et donc, si. ils vont dans l'enseignement spécial parce qu'ils ont l'impression que c'est seulement là qu'ils ouais. pourront être acceptés. Ouais. À Charleroi, il y avait une enfant qui était là et puis sa maman est arrivée et les enfants ils ont commencé à dire « Ah, tiens, voilà la maman de la pouilleuse oh. ». Mais les profs qui étaient à côté n'ont pas réagi, ils ont laissé dire des choses comme ça. Et donc tous les enfants de sa classe euh, la, la traiter l'insulter Comment voulez-vous que cette gosse elle puisse continuer à apprendre quand, quand on, on la traite elle, mais quand on traite ses parents Donc si on insulte les parents, la gosse, elle ne peut, peut, peut pas apprendre. Il faudrait que les profs ils soient formés à pouvoir rencontrer des personnes en difficulté. Ouais. Je, je me rappelle une, une université populaire avec ATD Carmont hein, sur la question de l'alimentation. Ça se terminait par une grande discussion à Marché-Nopont avec ses, des familles qui avaient participé. Et une famille me disait, à la fin de l'année, il y a la photo de classe. Hein, et on, en, on interdisait à un enfant d'être sur la photo de classe parce que ses parents n'étaient pas en ordre de paiement des repas scolaires. Quoi. Et ce genre d'humiliation, évidemment, ça marque l'enfant, et, ça, et ça, fait, ça, fait, ça fait peur et ça fait fuir. Et c'est vrai que, Marc, comme tu dis, je crois qu'au minimum, on peut attendre des enseignants et des enseignantes qu'ils euh, soient formés à éviter ce genre d'humiliation. Oui, mais ça va même jusqu'aux excursions. Hein. Ouais. Alors que ça fait partie, normalement, de l'éducation de l'enfant, puisque c'est important, les excursions, c'est des découvertes. Du fait que les parents n'ont pas d'argent, donc on l'empêche d'y aller. Donc toute la classe, il se dit « tu vas pas », donc tu vois il voit tous ses copains euh, partir et pas lui. Donc ça le fustre, il est malheureux, quoi. Et puis c'est une perte abominable, quoi, dans l'éducation. Même les classes vertes ou autres, c'est que pour des enfants qui n'ont pas les moyens de partir en vacances, ne fût-ce que d'avoir ça, c'est important pour eux de pouvoir changer, quitter les, les quatre murs de leur maison, des soucis des parents de tous les jours, et de, de faire autre chose. Mais bon, tu fais de cas pas d'argent, mais les, les, les, les profs, ou même la direction, les... Les, les discriminent, donc les laissent sur le côté, ils disent, mais comme il n'a pas payé, il ne viens pas. Parce qu'après, ça te, ça te reste sur, le, sur, sur toi toute l'année. Parce que les élèves reviennent avec ça, ouais, t'es pauvre, t'as pas été, t'es pauvre, t'as pas été. Et comme mardi, après, ça fait un blocage au niveau d'éducation. Oui. C'est du harcèlement après moral et tout ça à l'école, c'est violent. Quoi. Chez, chez nous, c'est ce qui s'est passé. Il y, a, il y a des enfants que tu leur disais, monte dans le bus, ah, que donne, moi je vais pas à l'école. Je suis pour me faire insulter, euh, avoir l'étiquette du domaine. Euh, non, merci pour moi. Euh, L'école, pour moi, c'est la rue. Ce n'est pas non plus évident pour les professeurs. Hein. Mmh. Dans une classe de 30 enfants, euh, tu as des, des enfants qui ont plein de difficultés à plein niveau. Et, et puis le monde de, de, de pauvreté, c'est un monde euh, différent. Et quand tu n'as pas, quand tu pas le, le lien avec... Tu ne peux pas t'en rendre compte. Je connais un prof dans le maternel qui a dit, elle, elle, elle a eu honte après, hein. elle a dit oui, euh, que tout le monde apporte une chaussure pour faire un cadeau de, pour, pour, les, pour les mamans. Et il y avait une maman qui a été acheter des, des, des chaussures, mais vraiment des belles chaussures, parce qu'elle n'avait pas de chaussures. De trop. Mm -hmm. C'était quelqu'un de pauvre qui a fait ça. Mais c'était pour, pour peindre la chaussure. Donc la maman était vraiment choquée que, que le prof avait dit apporte des chaussures, sans, mm -hmm. sans expliquer pourquoi elle avait besoin. Mais mm -hmm. du coup, qu'elle se rendue compte, elle n'a plus jamais écrit apporte des chaussures. Elle, elle ne va plus jamais faire cette faute-là. Mais. C'est dur pour le gosse, c'est dur pour le parent, ça a été aussi dur pour le prof. Hmm. Mais heureusement qu'elle a pris la leçon. L'accès à un logement est très compliqué pour les personnes en difficulté financière parce que selon la source des revenus dont on dispose, mais les propriétaires refusent ou non d'accueillir de, de, de, de, de, des personnes euh, comme, comme locataires. Euh, quand je téléphonais aux agences, elles me disaient que euh, oui, si vous êtes au chômage, si vous êtes de CPS, euh, les propriétaires ne vont pas accepter que vous trouviez euh, euh, logement. Et moi, je leur disais, mais écoutez, euh, je sais payer mon logement. J'ai des preuves. Euh, ou alors, on me dit, oui, vous êtes, vous êtes, vous êtes, euh, est-ce que vous avez un compagnon Je dis, bah, pourquoi ça change quoi que j'ai un compagnon ou pas de compagnon De euh, toute façon, je... Que je fasse une femme seule avec deux enfants, ça ne change rien. J'ai le droit de me loger. Le problème, les, les trois quarts des priétaires, ils demandent un salaire de travail. Parce qu ils n'acceptent pas le CPAS, n'accepte pas... Les personnes en en noire, la mutuelle et le chômage. C'est directement l'étiquette et on est catalogué quoi. Du coup, pas de CPS, parce que voilà, oulala, mon loyer sera pas payé, ma maison va être détruite, alors que c'est pas le cas partout. On n'est pas tous pareils, On n'est pas tous pareil, il ne faut pas généraliser la chose. Là moi, je suis au CPS, mais mon loyer il est payé en temps et en heure tous les mois. C'est moi qui le paye, c'est même pas le CP. Donc dès que j'ai mon argent, ben, moi directement, chose que je, première chose que je fais, c'est payer mon loyer. Donc je ne vois pas pourquoi. Mais il y a aussi euh, peut-être un outil, c'est l'interdiction de la discrimination sur base du niveau de revenu, sur base de l'état de, de, de, de pauvreté des gens. Et peut-être qu'un jour, on pourra dire à ces propriétaires, ce que vous avez fait, c'est la discrimination contre les personnes qui euh, se sont refusées un logement parce qu'elles sont euh, des personnes en pauvreté. Et qu'est-ce que ça donc, va que... changer quand on le dit Exactement, comment on ne peut pas va... faire Exactement, que ça comme on ne peut pas faire de discrimination sur base de, de l'origine ethnique ou sur base de la situation ouais. de famille, dire on ne peut pas, ouais. sous prétexte que les gens ont des revenus du mmh. CPAS mmh. euh, ou des revenus faibles, euh, on ne peut pas euh, discriminer mmh. contre ces personnes, ouais. pourvu que ces personnes, évidemment, payent leur loyer. On n'a pas à s'interroger sur l'origine de ces revenus, ouais. on n'a pas à discriminer sur base de leur situation ethnique. D'accord, d'accord. Je... On, on, on peut dire que, que, que c'est injuste, et on peut même peut-être avoir quelqu'un qui, qui, qui, un, un, un, qui va devant le juge pour oui. dire ça, mais ça ne change rien. Ça Sauf, change, si gagne. Sauf si on gagne. Même si on gagne, si on gagne même si on gagne, ça si ne change rien. Rien du ouais. tout, parce qu'on doit continuer de chercher, et chercher, et chercher, et chercher, et chercher, et on ne va pas trouver. Dans le logement, la, dans la plupart des endroits, il n'y a pas assez de logements okay. et, et sur, surtout pas assez de logements de, de, de, de qualité décente et donc euh, c'est quelque chose qui augmente le, le risque de discrimination. Euh, parce que les propriétaires, ils, ils, font, ils peuvent vraiment choisir plus euh, tel, tel locataire, euh, il me ne me plaît pas. Je cherche plutôt des gens justement qui, qui peuvent prouver qu'ils ont un travail, qu'ils ont, qui, qui ont un salaire. Les, les autres peut-être sont capables de payer, mais il y en a suffisamment d'autres qui me paraissent plus corrects. Et donc, euh, je trouve que c'est intéressant aussi de, de, de, de dire que dans, dans ce qui peut être fait contre la discrimination, euh, c'est aussi de faire de sorte qu'il y a suffisamment de logements, euh, suffisamment de, de, de, de soins de santé, suffisamment de, de, de moyens en fait, sinon ça encourage la discrimination. allé les urgences, que j'ai pas les moyens d'avoir un médecin traitant. Et alors je me suis fait critiquer par l'accueillant de, des urgences en me disant Vous n'avez pas de médecin traitant, mais je dis Mais si je viens ici, c'est pas pour plaisir, c'est parce que je me sens vraiment pas bien et je vous explique je suis au j'ai pas d'argent. Finalement, le médecin m'a pris. je vais expliquer le cas au médecin parce qu'il s'avérait que, que j'avais eu pneumonie une avec une infection du poumon droit, donc il est hospitalisé pendant une semaine. Mais j'ai expliqué au docteur Il se prend pour qui Celui de l'accueil, il a. Il a il m'a engueulé dessus en disant que j'allais voir mon médecin traitant alors qu'il voyait bien que j'étais pas bien du tout. Quoi. Finalement, il a été trouvé, il lui a dit qu'il fallait pas qu'il recommence. En plus, c'était pas la première fois lui qui s'attaque aux gens comme ça. Mais pour dire quoi, c'est... Et puis tu dis ça dans tout le monde, il y a des gens à l'accueil, enfin, au... je veux dire à la salle d'attente qui entendent ça. Donc tu es obligé d'expliquer carrément ta vue privée, de dire que tu es au CPS et de le dire tout haut. c'est pas très discret. quoi. Puis les gens te regardent. quoi, Quand tu es dans la salle d'attente, c'est horrible. Moi, bon, ma femme, elle a été une fois hospitalisée, on l'a achetée à 3 du 3... matin, on m'a téléphoné, on l'a mis dehors en pyjama. J'ai dû aller la chercher en, euh, en, en scooter, j'ai dû, dû lui passer mon t-shirt, j'ai roulé à nuit Et euh, se disant qu'elle avait rien du tout, qu'elle qu qu prenait un lit pour, un, pour une patiente, et euh, on l'a mis dehors du comme ça, comme un, comme, comme un buguier-déchet. J'étais pas bien, j'étais mal, et, et voilà. Et ça, et moi, je trouve que ça pas normal qu'on agisse comme ça avec des gens. Quand vous n'êtes pas bien, euh, on, on, a, on, on, doit, on doit être soigné. Chacun a droit à, à être soigné Quelquefois, il y a des gens, des, des gens comme Manu, il y a eu la blague, ils ont peur de se faire juger. Parce que, je ne vais pas être méchant, les docteurs vous jugent sur votre physique, sur votre, votre habillement, ils vous regardent de la tête aux pieds. Comme une bête curieuse. Et ils vous jugez déjà sur ça. On n'a pas demandé, hein. Sur... Euh... Cette peur d'être jugé aussi, de sentir, que, de, de voir de petites choses qui montrent qu'on te traite quand même un peu moins bien que d'autres. Et, et en fait, mais on, on, de la difficulté souvent, c'est qu'on n'arrive pas à vraiment le prouver. Parce bien que, que c'est. pas le prouver. Non, Attends, le prouver Attendez, parce euh, que... Parce je... que quand tu en parles devant les autres, il faut, tu ne peux pas le prouver. C'est une impression, David, il dit, quand je vais à l'hôpital, je ne suis pas bien vu, je, je suis jugé. Mais tu, comment tu vas le montrer aux autres que tu es jugé C'est difficile Quand on se fait soigner ou qu'on est hospitalisé, on sent bien qu'on n'a pas les mêmes intentions que si c'est quelqu'un qui a du pognon. Parce que enfin moi je le sens souvent, quand on voit les soins qu'on nous fait par rapport aux côtés, on leur sourit, on leur... et puis tout on le prend comme. Euh, voilà, c'est juste sur la suite puis on se barre. Quoi. On sent bien qu'il bon, n'a pas les moyens, on pas... ne va pas faire des dépenses inutiles. Euh, voilà. On te fait même des fois attendre plus longtemps qu'un autre, alors que tu souffres réellement. Quoi. Puis quand le diagnostic tombe, euh, voilà. Et du coup, ben bah, ouais, on m'a fait attendre, mais vous avez vu Quand vous allez demander un emploi, quand, quand, on, quand on doit prouver d'ailleurs qu'on qu est en recherche d'un emploi, souvent on doit répondre à des demandes d'aller passer un entretien, etc. Et, et ce qui serait intéressant, c'est de recueillir aussi... Voilà, vos expériences de travailler avec des employeurs privés, comment ils vous reçoivent C'est le premier problème, c'est quand le patron vous dit euh, « vous venez d'où ?» et que vous dites « je viens de Matadi » ou « je viens de… Euh, » Là, là c'est sûr que il y a, y a même des gens qui disent « nous, on ne veut pas dire d'où on vient ». Parce que mmh. si on dit d'où on vient, on a l'expérience, on ne sera jamais pris. Et le deuxième problème, c'est que beaucoup de jeunes, c'est un, un diplôme d'enseignement spécial qu'ils ont. Mmh. Et quand le patron voit ce diplôme, il dit « Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça C'est du papier, c'est bon à acheter, on ne peut rien faire avec mmh. ce diplôme. Mmh. » Le problème d'un certain patrons, vous devez presque dévoiler votre vie, mmh. sur votre santé, mmh. sur le travail que vous avez déjà fait où vous habitez, comme Marc l'a dit, et qu'est-ce que vous avez fait comme formation. Le gros problème des patrons, quelquefois, euh, il vous prend pour des, euh, quand ils vous voient déjà, ils vous, il vous regardent euh, votre comportement, et c'est comme ça, les patrons te jugent sans savoir quest ce que tu as dans la tête. Mmh. Et je trouve ça, c'est dégueulasse. Il y a un point que Marc a évoqué, sur lequel j'aimerais qu'on qu revienne, il, il a dit euh, Parfois, quand on révèle le quartier où l'on habite, les employeurs tout de suite euh, refusent d'aller plus loin et, et leur jugement est fait. Est-ce que c'est parce que... Euh, ah, c'est beaucoup de blabla qui a été dit sur la région. Donc, les, les, ça arrive aux, aux oreilles des patrons. Et les patrons se disent oh, oh, oh, tu sors d'où, toi Mais attends, Johan, c'est quoi le blabla tu veux dire Ça veut dire que tellement que les gens, euh, les journalistes et tout ça qui sont venus traîner dans les domaines, ont vu la face noire du quartier, comme ils entendaient parler de violences, d'incendies, de ouais. des enfants qui foutent rien. C'est la réputation quoi. Et euh, alors comme la réputation du, du domaine est telle, tu dis ⁇ Oh, tu viens du domaine, stop. On ne veut même pas avoir ne fût-ce qu'une lettre de motivation. quoi. Hein. Ils te disent ⁇ Ah, tu viens de là, ça le stop. ⁇ et, oh, et alors ils te ferment la porte, ils ne te disent même pas à dire au revoir, même pas d'explication. Ils sont obligés d'expliquer d'où on vient. Bah, puis, oh, non, ça, au, moment, au moment où tu veux sortir, ne fût-ce que, que tu dis d'où tu viens, ils ne veulent même plus t'écouter. Mm. Quand t'as honte, euh, honte de, de tout de toi, euh, quand tu as peur, euh, tu peux pas trouver du travail, c'est pas possible. Et puis c'est pas, pas un moment dans la vie. C est, c est, c est, c est, tes parents ont connu ça, toi tu connais ça, tes enfants connaissent ça, et tes petits-enfants, ils vont connaître ça et, et, et ils disent mais c'est pas normal, c'est pas normal. Ouais. Ça fait, Et on doit continuer de le dire que ce n'est pas normal. C'est ce que tu On doit continuer de le dire. On est des survivants. On n'est pas seulement victimes, on est des survivants. On, on, on a trouvé un moyen de survivre et je sais pas d'où vient la force je sais jusqu'à un certain moment hein, parce qu'à un moment donné tu perds tes forces quand même et franchement voilà. ouais. Ouais. Mais il y nombre, a, un il a un nom... Attends, que le nombre je de gens mais... qui rentrent en dépression parce que et qu ils sont pas forcément reconnus dû voilà. à la pauvreté hum. et même euh, moi je, malheureusement j'étais dans le cas à un moment donné où j'en avais ras le bol je voulais me donner la mort hein, parce que j'en ah. pouvais plus hein. donc c'est pour te dire c'est moralement physiquement c'est le bout quoi hein, c'est pour te mais par contre dans ce que tu dis oui à un moment donné on a réussi pas vraiment dans mon cas j'ai la chance d'être en bien entouré de retrouver le moyen de remonter parce à un moment donné, tu es tellement en bas que voilà, c'est au point de se suicider, de se retrouver hospitalisé. Hein. C'est horrible, quoi. Et ça, ils ne se rendent pas compte hein, Tout tous ceux fait. qui sont autour Tout de fait. nous. Hein. Quand on est toujours en train d'essayer de faire faire en sorte que ça change dans nos vies et faire en sorte aussi que ça change dans la vie d'autres personnes qu'on connaît, ben on a, on, parfois on perd la, euh, cette force qu'on avait au départ et euh, on essaye de, de lutter malgré tout chaque jour, mais parfois, ben, il arrive que cette force, ben, on ne l'ait pas. Dans des situations ainsi, ce qui est souvent, c'est qu'on ressort haineux, hein, du début à la fin, mais c'est appuyé par le fait d'être lésé, c'est ça le pire. Bon, chacun a sa force de caractère, et dans chaque perte, moi je trouve une force. Donc du coup, ben, si la personne, euh, moi je suis quelqu'un qui est basé, surtout pour l'information, c'est le premier truc, euh, je me bats pour ça. Parce que quand on est bien informé, on peut arriver devant une CPS, et commencer, probablement pas à expliquer, mais à dire voilà, il y a des choses ainsi, ainsi, ainsi, ainsi. Et ça évite justement de sortir de certains rapports ainsi, parce que c'est des rapports estimatoires en fait, hein. Parce que c'est une, une relation, et alors ça devient tellement toxique à un tel point, où le pire, ça devient après la clameur publique générale, tu vois alors là, c'est vraiment le boom. Et tu as les gens qui veulent même plus avoir de l'aide, là où ils, voient, où ils devraient en avoir. Ouais. Tout ça parce qu'ils sont lésés. Tout ça parce que la relation entre l'institutionnel et la personne, ça passe pas. On ne voit pas la responsabilité de la société. Ouais. On ne voit pas la responsabilité que la com communauté peut avoir. On ne voit plus. Et de plus en plus, je vois dans cette société-ci qu'on culpabilise les personnes individuelles on est plus occupé avec la collectivité et ça c'est un très grand problème par, parce que on se retrouve toujours tout seul et ça c'est la force de ATD aussi je trouve c'est qu'on peut se réunir et qu'on peut entendre que, que que autant moi que quelqu'un de Bruxelles que quelqu'un de Charleroi on, on on a tous des problèmes on peut on, on peut voir qu'il y a par, par partout les mêmes base le même le même le fond d'un tel problème c'est la pauvreté mais je voulais revenir sur quelque chose qu'a dit Larissa et plusieurs d'entre vous c'était par rapport au fait que avant de se mettre ensemble avant d'en discuter on a l'impression que c'est nous le problème que le, le fait qu'on subit des discriminations le fait que et donc je voulais peut-être aller sur cette question du droit euh, du fait que si dans le droit, il y a une, quelque chose qui nous protège contre la discrimination sur base de fortune ou d'origine sociale ou de précarité sociale, comme c'est le cas en France, est-ce que ça permet d'enlever ce poids qu'on qu peut ressentir sur soi-même et se dire, ben, en fait, c'est quelque chose de, de plus large que moi. C'est comme le racisme, c'est n'est pas moi le problème. Le problème, c'est la société ou les personnes qui sont racistes. Est-ce que le, le, le droit peut jouer ce rôle est-ce que vous... Qu'est-ce que vous en pensez, en fait La plupart des gens qui veulent profiter disent que, de toute façon, les lois, c'est pas fait pour eux, c'est fait pour les gens riches. Donc, déjà, si tu penses déjà ça, c'est quand même terrible, quoi. Et pourtant, c'est une réalité. Les gens pauvres, de toute façon, les lois, c'est pas fait pour nous, c'est fait pour les riches. Parce que, de toute façon... Le droit, en fait, ne suffit pas. C'est bien de faire des lois. Je Mais ça, ça, ça ne suffit pas, en fait. Comme on a pu euh, démontrer avec tous nos témoignages, bah, la loi, elle n'est pas respectée. Il existe, les, les droits sont là. Les gens les connaissent. Ceux qui discriminent, les... c'est certaines personnes qui les discriminent. Les, les, les gens ne connaissent vois, pas toujours, hein euh, Les gens ne connaissent et pas, pas toujours. Non, mais ils ne le, oui. le... Le, le respectent pas. Non, respecte pas, je suis désolée. Le droit sociales, ne suffit pas. De... pas mais un personne... des plus grands discriminateurs, c'est quand même ceux qui font les lois. Voilà. Donc il faut quand même, il faut. Non, mais ouais. c'est vrai quand même les les, ouais. les c'est eux. Après, tu as la loi et puis c'est comment tu la comment tu tu l as, l as, apprécié, réfléchi, comment tu l'aperçois, comment tu l'appliques. Et c'est pour ça que c'est pour ça que je dis, et c'est pour ça que je dis, tant qu'on peut pas se, le faire collectivement, on arrive. Pas. Il, il, il faut quelque part un bon, un très bon euh, vagabond. Allez. Syndicat. Des syndicats pour les pauvres ouais. qui défendent nos droits et qui vont plus loin que seulement dire, oh, on a, on a écouté. Parce que on, on, on, on peut bien faire en sorte que les, les, les, les gouvernements écoutent les gens pauvres. Hein. Ils écoutent. Et puis, ils font rien avec. Et à quoi ça sert mais tu moi par rapport à ce que tu dis, ce qui, ce qui m'énerve un petit peu, pas dans toi, hein, non, mais, non, mais non, dans, non, dis, dans dis, la situation, c'est qu'on est toujours obligé, toute notre vie, on est obligé de prouver. Voilà. On doit prouver qu'on est des bons pauvres, on doit prouver, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu dois prouver. Tu, et c'est ça qui m'énerve, qui quoi. On est toujours, toujours, toujours tu vas avoir une assistance sociale, tu dois prouver. Tu dois aller là, tu, tu dois, dois prouver. Tu, tu reçois le CPS, tu dois prouver. Toujours, toujours, on te demande pour tout. Tu as une fiche de paye Est-ce que tu as un compte en banque Est-ce que tu as ceci Est-ce que tu es ça là Ces discriminations répétées, constantes, euh, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui pendant des années euh, sont infligées, est-ce que c'est compensé par le fait qu'on arrive à construire des trucs ensemble et à se soutenir mutuellement Parce que c'est quand même super important pour. Pour vous qui êtes en lien avec, avec ATD, c'est quand même très important, mais beaucoup n'ont même pas ça. Hein? Oui. Si on n'a pas, pas, pas, pas les moments d'ATD, euh, comment vous, comme autant euh, universitaire, comment vous, voulez-vous connaître l'histoire Parce que nous, on trouve une, une force en nous. Pas, pas nécessairement pour faire mieux pour moi. Moi, je le fais. Pas, pas nécessairement pour faire ma vie meilleure. Je le fais pour mes petits-enfants, que je peut-être avoir. Et, et le fait d'être reconnu, pour moi, c'est très important. Le fait que je peux raconter ce que je ressens, même si ce n'est pas tout à fait apte, même si ce n'est pas tout à fait bien, même si je fais des erreurs, tout le monde fait des erreurs, hein? mais pour moi, c'est très important. Mm -hmm. Et je le fais pour mes... les enfants de mes arrières enfants mm -hmm.